Salut les astros, salut Christophe. Alors voilà, ça y est, c'est les 20K. Hein, T'as 20K abonnés, donc 20 km pour moi. Voilà, c'est la punition. Enfin, si on veut. Alors vivement que tu arrives aux 30 ou aux 40, parce que 20, ça fait un peu petit quand même. Hein. Bon allez. Là on est sur la station trail de l'Imbre. Donc l'Imbre c'est dans la Flandre maritime. C'est entre Saint-Omer et Boulogne. Donc il euh, y a un petit parcours sympa de 23 km. Donc je vais faire un petit peu plus. Hein, mais ce sera toujours avec plaisir pour toi. Alors bien entendu, pendant tout le parcours, je vais ponctuer euh, euh, ma course de petites anecdotes concernant euh, ta chaîne, te concernant, concernant euh, tout ce que tu fais, tout ce qu'on peut faire euh, ensemble et puis avec les copains aussi. Voilà, allez, c'est parti Bon Christophe, j'ai juste un truc que je voulais te dire, parce que je crois que ça va être dur. Hein. Tu aurais pu faire tes 20 pas moi en, en automne ou en hiver hein. parce que là pff, ça tape bouddhieu comme on dit bon allez soyons sérieux voilà les premiers kilomètres euh, sont passés euh, bah moi, ce que bah, je, je t'admire toujours, hein, franchement, tout ce que tu fais, c'est incroyable, voilà, euh, on croit en avoir fait le tour de tout ce qu'il y a à dire, puis là, bam, tu débarques avec une vidéo, et puis on apprend des trucs, c'est vraiment génial. Alors, euh, ceux qui savent pas faire d'astrophoto, je comprends pas, hein. euh, ceux et celles qui veulent faire de l'astrophoto, ils vont, ils vont chez toi, ils ressortent de là, c'est des pros, mais... En ce qui me concerne, c'est un peu spécial parce que franchement, euh, le prend pas mal. J'ai aucune, aucune euh, aucun atome crochu avec la photo. Hein, tu sais très bien. Et, euh, bon allez, il faut que j'avance. Allez, c'est parti. Stuff. alors voilà ça continue la petite course alors moi je voulais te dire un truc c'est vraiment génial parce que tu es quelqu'un de fédérateur c'est pas, pas que tu es un leader hein. absolument pas c'est pas ce que je veux dire c'est quelqu'un qui, qui va attirer vers lui à ah, des, des tas d'astros des gens euh, passionnés par l'astronomie par, par notre loisir puis tu voilà tu spontanément tout, tout s'organise autour de toi euh, et, et avec toi Hein, D'ailleurs, donc on a, on est maintenant une petite bande euh, d'amis. Hein. Euh, le groupe Astro euh, euh, pour les bah, toutes les tous les lives que tu fais. Euh, J'ai jamais vu de live avec autant de monde. Franchement, <rire> c'est vrai quoi. Ben. Puis c'est porte ouverte chez toi. On sait que quand on voit ton live, qu'on a les coordonnées du Discord, on peut rentrer chez toi. Hein, euh, et puis discuter, taper à discuter avec tout le monde bon je le fais pas souvent c'est vrai bon, je vais essayer de, de me rattraper mais moi c'est ce que j'adore chez toi c'est euh, cette capacité à fédérer un, un groupe et euh, je pense qu'on va, on va faire de très très belles choses hein. on a fait de très très belles choses déjà et on va en faire plein d'autres hein. voilà t'es euh, quelqu'un de moteur t'es la locomotive hein, t'es une loco hein. voilà il y en a d'autres hein, mais euh, t'es une sacrée loco d'ailleurs tu travailles euh, pour la SNCF, hein, pas, c'est pas anodin. Voilà, c'est ce que je voulais te dire. Merci pour euh, cette belle équipe que tu es en train de, euh, de constituer tout autour de, de l'astronomie amateur en France. Hein. t'as as des, euh, ton dernier live. Hein. Rien que ton Premier dernier live. Ah oui, c'est à droite qu'il faut que j'aille. Bon, je me suis trompé donc. Euh, ouais, donc ton live, ton dernier live, franchement, il était 13 télescopes. Enfin, tu te rends compte, hein, moi, je connais personne qui, qui connaît 13 astros euh, capable de partager son flux sur un live. C'est voilà. euh, extraordinaire. Allez, je m'y remets parce que euh, j'ai mon GPS qui me dit qu'il faut que j'y remette. Je vais remettre les bouchées doubles. Là. Allez, je bois un coup quand même. Ah, tu me fais courir. Hein. Ça tu me fais courir, euh, Christophe. Mais Ça fait du bien, franchement. Avec tout ce confinement-là euh, qu'il y a eu, là, ça, ça a été terrible. Pas de sport, pas de vélo, pas de rien hein, qui puisse euh, me satisfaire, puisque on avait un couvre-feu à 19h. On avait une permission de circuler qu'une heure. Une heure, c'est pas beaucoup pour faire du sport. Euh, voilà. Alors, je sais que le, cette période Covid a, a énormément touché. Euh, et tu as été euh, un exemple pour tous franchement euh, moi personnellement je t'ai admiré quand au fond de ton lit d'hôpital euh, tu sortais ton, ton ordi euh, pour nous sortir un épisode parce que tu as, as ça dans, as ça dans, dans le sang, tu as ça dans, dans le cœur, dans le corps euh, voilà, on sent que tu as besoin de faire de l'astro et euh, que tu ne nous oublies pas donc nous on t'oublie pas non plus Christophe tu as été un grand champion Là, je vais faire 20 km, mais c'est peanuts par rapport à tout ce que tu as fait, voilà. Ouais, ça grimpe, hein, Christophe. Je suis désolé, les... je cours plus, là. Je suis sur une pente à 15%, quelque chose comme ça. Alors Christophe, je sais que tu nous prépares des petites surprises hein, pour l'avenir. Je ne vais, vais pas dévoiler trop, trop de trucs, hein, mais euh, une chose est sûre, c'est que tout le monde a remarqué que tu te dirigeais à grands pas vers le soleil. Là, ta dernière vidéo là, euh, euh, sur le filtre, euh, l'observation calcium, franch, franchement c'est génial hein, de nous faire découvrir l'observation calcium pour euh, euh, quelques centaines d'euros à peine. Alors que théoriquement ça coûte plus de plus de 1000, 1500 euros, voire plus. Hein euh, ouais, donc c'est génial. Bon, après j'ai juste un petit regret. J'ai juste un petit regret, c'est que c'est pour l'astrophoto. Euh, on ne peut pas observer avec cette méthode, hein, le filtre K que tu. Le filtre calcium euh, que tu nous as montré. On ne peut pas faire de, de l'observation visuelle. Bon. Merci en tout cas pour tous ces, ces découvertes que tu nous fais euh, à chaque épisode. C'est... Euh, je sais, euh, je te l'ai déjà dit, hein, dès que je vois euh, la notification, euh, je vais tout de suite voir ta vidéo, hein, je ne me pose pas de questions. Christophe, toujours là, hein. on n'a pas fini. Hein. Donc euh, bah, ce que je voulais te dire, bah, c'est que, euh, en fait, moi j'aime bien, c'est euh, ton concept d'éphéméride hein, sur la chaîne. Une éphéméride, une semaine. Et donc c'est des éphémérides éphémères, hein, <rire> c'est le cas de le dire. Et donc bah, tu, tu, tu, tu les déplaces dans, un, dans, un, dans une playlist euh, euh, archive. Hein. Mais euh, voilà, euh, tu as toujours l'éphéméride de la semaine qui est là pour, euh, pour expliquer à tous ceux qui veulent le voir, le ciel du moment, la lune du moment, les euh, objets célestes intéressants, les grands événements comme euh, des éclipses, des conjonctions, euh, voilà. plein de choses. Franchement, c'est un tel bah, seul, elle le sert parce que euh, visiblement, sur les autres chaînes, bah, c'est euh, éphéméride du mois. Hein, donc euh, qu'est-ce qu'on va voir dans le mois puis finalement on regarde l'épisode et puis on se souvient plus de ce qu'il y a dans 15 jours dans, dans 20 jours etc tandis que là c'est moi, toi, c'est la semaine ouais, c'est très bien, moi ça me convient, franchement c'est super voilà c'est ce que je voulais te dire allez, c'est par là Bah beau ciel aujourd'hui hein. Franchement, magnifique Le ciel bleu du nord, enfin, le ciel bleu du nord, quand il nous rend grâce, on fait des super observations ici. Franchement, voilà. Bon, il y a toujours un peu de pollution. On ne voit pas forcément les étoiles les plus faibles. Mais franchement, ça vaut le coup. Voilà. Il n'y a pas que de la pluie dans le nord-pas de carré. Il fait froid aussi. <rire> non, franchement, aujourd'hui, j'ai chaud. Bon, Christophe, je voulais te dire également que la chaîne Astro, ta chaîne et tous ses abonnés, c'est une chaîne magnifique et les abonnés sont vraiment très sympas. Je sais que tu passes plus de 80% de ton temps libre pour nous. Et ça, je te remercie. Ça, franchement, il faut le savoir. Beaucoup de gens ne le savent pas, mais quand on se motive pour une chaîne YouTube comme ça, comme tu le fais, c'est énormément de sacrifices. Il y a la vie de famille, il y a la vie professionnelle, il y a le temps libre. Et bien, ton temps libre, ben, à chaque fois que tu as, as du temps libre, tu nous le consacres. Et ça, c'est pas rien. Franchement, Christophe, merci. Merci Christophe. Euh, le soir est en train de tomber. Et ouais. Voilà, j'ai bien fait de partir un petit peu avant la fin de l'après-midi. Comme ça, je vais rentrer à la fraîche. Et... Merci pour tes 20K et cette magnifique course. Donc, euh, il va me rester encore. Euh, à peu près euh, 2 3,8 et 2 km à faire donc j'ai plus beaucoup de batterie <rire> et ouais, euh, parce que j'ai en plus de la caméra j'ai euh, mon application euh, trace de trail qui me guide donc c'est un gps de, de coureur à pied et en plus j'ai mon application euh, décathlon pour enregistrer ma séance voilà, pour euh, parce que je suis friand de, de data hein, et je, je vais analyser ma course après. Voilà. Donc euh, bah, ça tire sur la batterie, j'ai plus beaucoup de beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de batteries. Donc je regarde un petit peu pour l'arrivée hein, sur le parking. Voilà, allez, à tout toute. Voilà, Christophe, on a fini la boucle est bouclée je suis de nouveau sur le parking où m'attend mon carrosse et euh, bah j'attends les 30 et puis je désespère pas un jour t'emmener faire les 5 km de la chaîne astronomie à la lunette merci pour tout merci pour cette petite balade Merci à tous et à toutes d'avoir regardé cette vidéo qui ne parle pas d'astronomie. Et voilà. <rire> bon, il faudra que, que j'ouvre ma portière. De plus, hein, de